L'Union européenne est une puissance économique et commerciale. Découvrez en quoi la politique commerciale européenne nous permet de peser sur la scène internationale. L'Union européenne, c'est un marché intérieur de 500 millions d'habitants et la troisième puissance commerciale au monde. Cela confère à l'Union un poids significatif en matière de négociations commerciales. La politique commerciale, cela permet de régir les échanges commerciaux entre l'Union européenne et les pays tiers, et notamment de négocier pour l'ensemble des États membres des accords commerciaux. Ces accords permettent par exemple d'ouvrir des marchés à l'étranger pour nos entreprises, de renforcer les échanges avec certains partenaires stratégiques au service de nos priorités économiques et industrielles, et dans le respect de nos valeurs. Il s'agit d'une compétence exclusive de l'Union européenne. Cela veut dire que c'est à la Commission européenne qu'il revient de négocier au nom des États membres. Pour cela, elle dispose d'un mandat de négociation, mandat qui lui est accordé par le Conseil de l'Union européenne où siègent les États membres. La Commission rend ensuite régulièrement compte de ses avancées au Conseil et une fois la négociation conclue, le Conseil doit encore autoriser la signature de l'accord et celui-ci n'entre en vigueur que lorsqu'il a été ratifié par un vote majoritaire des 27 États membres du Conseil et des 705 députés du Parlement européen. La négociation de nouveaux accords commerciaux est un volet majeur de la politique commerciale, mais il n'est pas le seul. Deux autres objectifs sont poursuivis par la politique commerciale européenne. Le premier, la nécessité de défendre le marché européen contre les pratiques commerciales déloyales. C'est par exemple le rôle de l'instrument pour la réciprocité sur les marchés publics adopté sous présidence française de l'UE cette année et qui permet à l'Union européenne de fermer ses marchés publics aux États qui n'ouvrent pas les leurs aux entreprises européennes. Deuxième objectif, c'est la prise en compte du développement durable dans les relations commerciales de l'Union européenne, comme dans l'accord récemment conclu entre l'Union et la Nouvelle-Zélande. C'est la première fois qu'un accord prévoit des sanctions commerciales en cas de violation des principaux engagements de l'accord en matière de développement durable. Un standard pour toutes les futures négociations commerciales de l'Union européenne. La politique commerciale menée à l'échelle européenne est donc un élément essentiel de la capacité de l'Europe et donc de la France à travers elle de peser sur la scène internationale. Le 25 novembre, les ministres européens du commerce se réuniront à Bruxelles pour un conseil affaires étrangères dédié aux priorités en matière de politique commerciale. Suivez toute cette actualité sur nos réseaux sociaux.